La manette vous ouvre ses archives. 10 en interview par la Fédération Hiero. Vous êtes dans l'émission La Manette, je suis avec le groupe Cheval de Troie, avec trois des membres de Cheval de Troie que je laisse se présenter. Donc Magic Vals, MC, est membre de Cheval de Troie depuis donc, la création du groupe, c'est-à-dire été 2009. Donc moi c'est Siroz, euh, rappeur, beatmaker, ingénieur du son et euh, pareil j'étais la, la création du groupe. Ben moi c'est DJ Ton, donc euh, moi je m'occupe des scratches et euh, je suis arrivé en 2010 sympa après. Vous êtes trois aujourd'hui, peut-être qu'il y a d'autres membres dans Cheval de Trois Oui donc il y a Sojiro qui n'a pas pu venir parce qu'aujourd'hui il travaillait et euh, dont on salue et on lui souhaite de bon courage. Et vous êtes rencontrés comment Comment on crée un groupe de rap et que c'est pas juste un MC avec des DJ qui changent à chaque album Sojiro lui il a commencé le, le hip hop euh, euh, durant son adolescence. Devant une webcam, il <rire> faut bien commencer. Et euh, il, a, comment dire, il, a, il a sorti un premier album avec son, son premier groupe qui était Sensei. Euh, moi j'ai rencontré euh, donc Sojiro, à l'époque il faisait partie de ce groupe là, en 2008, à un concert à Paris. J'ai appris qu'il faisait du rap. Moi je débutais, il m'a un peu orienté, il m'a appris les bases. Puis donc à partir de là, j'ai rencontré Sirose, une amitié aînée, et, euh, et puis on a commencé à rapper ensemble, et euh, puis l'aventure avec son ancien groupe Sensei euh, s'étant terminée. Euh. Puis on peut dire aussi que Tone avait d'abord travaillé avec euh, Sensei. Bah, moi je suis arrivé donc, par l'intermédiaire bon. de, de Sensei en fait, et j'ai rencontré bah, justement les autres membres de Cheval de Troyes euh, après quoi. Donc moi je suis arrivé par le côté artistique à la base, et euh, bah, après nous on est devenus potes après en fait. Et du coup, euh, cette formule-là, de Cheval de Troyes, euh, elle existe depuis quand bah Depuis, en fait, elle bah, était 2009, quand on a décidé de. Au début, en fait, à la base, on voulait faire une mixtape avec, euh, avec d'autres amis. Et puis, euh, comme on voyait qu'il euh, était mieux de, de ré réorienter un peu la chose, on s'est dit, bon, bah, on va créer, euh, on va créer euh, justement ce groupe avec l'idée de faire un, un premier album, un premier projet. Bon, on va bosser avec les gens motivés, plutôt que de bosser avec les, les gens parce que c'est nos copains. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Parce que c'est vrai qu'à un moment la vérité, bon, faut être productif à un moment donné, quoi, et puis, euh, bah, le travail, c'est, bah, faut s'y mettre, quoi, faut mettre la main dessus, quoi. Et donc, voilà, on s'est dit, euh... donc, on cherchait en groupe, on a pensé à cheval le 3, donc 3 avec un chiffre, parce que bon, justement, il y a... y a, ce jeu de mots qui est à la base, justement, des 3, et qu'en plus, il y a toute cette dimension euh, euh, symbolique du cheval le 3 qui infiltre, justement, une structure pour mieux la détruire de l'intérieur, rentrer dans ce monde de, de, de l'industrie et euh, la parasité de l'intérieur à travers euh, nos informations. <rire> si on doit placer un peu le, le cadre de la musique de Cheval de Troie, on parle de quoi On parle de rap français Vous, préférez, vous aimez pas ce terme-là Vous préférez euh, parler de hip-hop comment, comment vous faites euh, Disons qu'au niveau de la forme, oui, des, des flows, c'est plutôt rap français, mais au niveau musical, euh, c'est très alternatif. Et Par exemple, nous, on va pas hésiter à aller sampler du, du métal, du rock, parce qu'on adore ça et on va juste aller piocher tout ce qu'on aime, et euh, peu, importe, euh, peu importe les clichés, nous ce qu'on fait voilà, c'est juste euh, se diriger, euh, peu importe le style musical, nous ce qu'on veut c'est mélanger avant tout quoi, parce qu'on se rend compte que de toute façon tout a été fait maintenant, ce qu'il faut c'est juste mélanger tous les styles musicaux, pour euh, déjà pour se faire plaisir, <rire> et euh, parler plus aux gens, parce que bon, dans l'art français il y, y a une grosse tendance à la monotonie, et au piano y a et nous, à la base, bon, musicalement, euh, on est vraiment porté vers tous les styles de musique. Donc, euh, c'est vrai qu'après, bon, on se porte plus vers des samples, métal, euh, un peu rock, des BPM assez, BPM c'est le tempo, pardon, des, des tempos assez rapides. Et voilà, c'est comme ça qu'on a créé un peu notre style, quoi, sans, vouloir, euh, sans vouloir en créer un. Quoi. Donc l'idée c'est bien ça, c'est pas euh, j'arrive, vous allez voir, je vais révolutionner la musique, c'est plutôt j'ai bouffé plein de trucs euh, et je vais vous les digérer et les ressortir à ma, à ma sauce. En fait j'ai commencé à écouter du rap en 2006 et j'ai commencé à rapper en 2008, donc c'est vraiment très récent. Et, euh, et avant d'écouter du, du rap, ben, j'écoutais justement du métal, du rock, donc j'étais vraiment dans cet univers là, je me suis vraiment nourri de tout ça. Donc de toute façon on peut vraiment faire preuve que d'humilité et de s'inspirer de ce qui a été déjà fait et justement à partir de ça créer une alchimie et créer notre propre truc quoi donc euh, voilà. Et juste comme ça comme euh, les influences ont, ont l'air d'avoir une place importante puisque justement il y a ce côté je me nourris et, et du coup je leur sors. est-ce qu'on peut en citer quelques-unes juste pour qu'au moins les gens puissent baliser un peu l'univers puisque comme on le disait l'univers du rap il est super large des groupes comme Terion, donc on va s'en appeler souvent Bamba lui ça va plus être Rockin squat plus du rap engagé après euh, au niveau des influences ouais, c'est vrai que ça ratisse assez large quoi. même les, les musiques électroniques en ce moment on fait beaucoup de beaucoup de featuring avec un je vais lui placer une dédicace d'ailleurs avec un beatmaker qui s'appelle Urban Fury qui, qui nous a ouvert à ce, à ce monde de l'électro de la musique électronique avec les Wubbles les Riz tout un tas de tout un tas d'éléments musicaux qu'on connaissait moins. Moi, par exemple, j'ai fait ma formation en gestion, c'était d'abord parce que je rappais et que je voulais qu'on soit indépendant. Parce que c'est ça qui est le plus dur au début, c'est d'avoir un studio. Donc grâce à ça, j'ai fait la rencontre de, de Floris Bonnefond, qui est un studio à Bosmie et voilà, qui nous suit depuis. Donc voilà, on a monté notre petite équipe, toujours dans le but d'être indépendant, quoi. Pas parce qu'on veut rester dans notre coin, parce qu'on veut être capable de, de se suffire à nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on est de plus en plus pris au sérieux, de toute façon, quoi. Quand on arrive à fournir, fournir euh, voilà une qualité CD, quelque chose d'écoutable, euh, c'est comme ça que ça commence à... Voilà, comme on dit, comme le poisson coûte cher, eh ben nous on a décidé d'apprendre à pêcher. Hein. Mmh. Pour rentrer un peu plus dans leur monde, on s'écoute leur morceau terminé. Du départ, terres est une éparsse. Tu altères mon état et je termine à la décharge. Les terriens détériorent devant mon intérieur. Se terre dans le terroir, instaurant la terreur, couplée de bactéries, assoiffé d'orgueil en Boom. Oh sous au en en léthargie dans les nuages quand le sol se dérobe Car on a croqué la pomme pour leur faire poquer la pomme, afin qu'ils oublient que leur mère est sous le bas la pomme Une déforestation pour une agglomération, démerde-toi, nous rien même si on a On va tuer tes bêtes pour la gastronomie, des moyens de transport pour des tu Du planétarium, au funérarium, t'as de l'air pur, plus une vent, fumez la rome Dans notre communion, le triple système, pas. Bah, et pour te dominer on a conçu des systèmes, ah si t'as plus de parcelles on gardera nos manies Pour nous y a pas d'anomalie, beaucoup d'agroalies, on crame tout qui c'est que c'est un homicide, qu'est-ce que tu veux pour bien essaie nos gros missiles, laisse tomber les écolos hey. Tous leurs axiomes, t'es fourré en consortium hey. c'est Tout ce qu'ils actionnent Pour t'attirer, on ne t'a pas passé par un bémol Pour l'image tu' mes cabalons bas à on un Toi en pas ton millénium Tant qu'il y a de l'uranium On s'en fout de la faune et la flore On a des vivariums Pas besoin de ton avis pour passer à la cravage Je mets plus de l'homo sapiens à la cravache post crypto t'es mal T'as vu qu'on est partout Comme les traces des quelques Ceux qui font des partout Sa fertilité méthode On pas sérum d'amant Et la cause c'est Enfant des cieux et de la terre, tu Dieu Dieu frapper ta mère nourricière au-delà de toute frontière de l'ego. Tu t'es derrière ces barrières éphémères pour exploiter tous tes frères. Tu as privatisé la vie, Aseptisé la vie, tout, tu t'es approprié la vie, accaparé la pluie. Alors j'essuie suis mes larmes qui coulent, de désarroi, quand je vois des petits en armes. Au Nigeria, des jeunes filles qui au Venezuela, exploite la terre pour ton Venezuela, animal, végétal et minéral. Tu es génocide incroyable, les sacrifiamines. Et ouais ces espèces en voie disparition à croire que l'homme est porteur d'une mal. De par sa peur, son ignorance phénoménale. La seule qui peut détruire son espace vital. Tu t'es voilé la face dans le monde de la Maya. Tu as perdu ta place dans le cœur de Gaïa. Ton égoïsme n'a d'égal que sa fatalité. Les peuples autochtones, tu as éradiqué. Écoute le chant du cœur qui provient d'Agartha. Les étoiles te font le signe, te montrent la voie. Écoute les messages des esprits de la nature. Lutangnum et Deva, en sens et culture. Retire tes Nikeers, connecte-toi à la terre. T'es nu sur la terre, connecté à notre mère. La terre, une enseignante quand tu souris à la vie. Au cœur, la dualité. Proponné grand esprit qui t'unit à ton soi dans l'amour infini y a, y a notre mère Vous venez d'écouter Cheval de Troie dans l'émission La Manette et je les laisse parler d'eux-mêmes Là pour l'instant je veux dire on n'a pas fait énormément de scènes donc on, on a apprentissage. On est, on, est, on est quatre membres, après nous on demande qu'à évoluer, de toute façon. Bon, on a vu que sur scène il se passait quelque chose de toute façon, donc euh, rien qu'au niveau des... Bon, ça crée une surprise au niveau des influences musicales de toute façon. Euh, nos influences musicales créent une surprise au niveau du public et une surprise plutôt positive. Après c'est sûr que qu'on révolutionne rien pour l'instant au niveau de la backline, quoi. cest à un rappeur, une musique derrière. Après, par la suite, on espère faire comment dire des, des Les collaborations musiciens. avec des vrais musiciens, ce qui est en, est en train de se, se préparer dans la tête, de toute façon, pour monter sur scène. Enfin, on aspire vraiment à créer quelque chose de différent. quoi Mais la base de la scène, comme du reste, c'est le son. Quoi. Quoi. Ouais, voilà, assez, pour, euh... Ça reste assez classique pour l'instant, c'est MC et DJ. Mais c'est vrai que comme l'a dit Max, on est assez ouvert Pourquoi pas, l'avenir, faire des choses avec des, des musiciens, développer plus de trucs. Bonne grosse base, bonne grosse batterie, <rire> <et> ça carrément. <rire> Il y a de temps en temps où on a l'impression que la scène rap, on voit finalement très peu de disques qui sortent. Bah, disons, je pense que ce qui a permis qu'on puisse sortir un projet, c'est déjà les rencontres qu'on a fait. Et qu'on a vraiment rencontré des gens comme Derfa qui nous ont beaucoup aidé au début, comme Floris. Des gens, qui nous ont vraiment, des gens comme Walter Pagliani du groupe Black and Egg, qui nous a fait un instru gratuitement. Donc il y a des gens au début qui, qui, qui nous ont vraiment aidé de manière vraiment gratuite. Puis je pense qu'il bon, voilà, y a aussi le, le travail qu'on a fourni derrière, euh, l'investissement aussi qu'on y a mis. Tu l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de CD qui sortaient dans le rap euh, Notamment localement par exemple, si on ouais. parle de la région. Je ne veux pas te donner tort parce que tout simplement... Euh... Déjà, la plupart des gens qui font du rap, ils ont moins de moyens que que la. Les, les... Enfin, après, c'est pas du tout un cliché, hein. Mais c'est vrai qu'il y a moins de moyens que, par exemple, les groupes qui vont faire du rock ou etc. Parce que déjà, ils sont beaucoup plus nombreux en groupe, alors qu'il mmh. y a beaucoup de rappeurs qui sont en solo. Financièrement, c'est très difficile, quoi, d'enregistrer. Déjà, de... bon, nous, on a plus ce problème-là, donc on s'en rend pas trop compte. Mais déjà, de trouver un studio pas trop cher, après, de faire imprimer, presser sa musique, c'est quand même une grosse galère. Et puis, il faut une grosse, grosse part de motivation. C'est pour ça que c'est toujours plus facile quand on crée une équipe. Et c'est vrai que bon à Limoges, euh, enfin dans les Limousins, c'est vrai que il euh, a, y a peu peu très peu de projets qui arrivent à terme, quoi. on se rend compte. Et euh, C'est vrai que moi je vois avec mon, mon collègue ingénieur du son Floris Bonnefond, il y a beaucoup beaucoup plus de, de CD qui sortent dans des styles différents, que ce soit rock, euh, Chanson, variété. Hein. Alors qu'en rap, c'est beaucoup plus difficile, ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est plus facile quand on, est, quand on est entouré, quoi. Quand on bénéficie d'un entourage. Et c'est vrai que nous, on a cette chance-là de connaître euh, des gens euh, qui, qui ont des compétences. Euh, c'est plus facile. Euh, parce que je pense qu'il y a d'autres rappeurs qui, ont, qui sont certainement très bons et qui connaissent personne et c'est plus dur de se développer, quoi. C'est vrai que quand on a un entourage déjà qui est soudé à la base, c'est plus simple. Mmh. Ouais. Et il faut oser frapper à des portes pour euh, justement faire ces rencontres-là Je pense aussi, ouais, il faut savoir... Euh, comme On dit, faut savoir donner pour recevoir, et ça passe aussi par cet élan aussi de générosité de commencer à aller voir les gens, à proposer aussi des services pour derrière voir aussi des fois se manifester des services en retour. Et... Du partage, ouais, du voilà, c'est du partage. Mmh. L'hip hop, c'est essentiellement base, ça à la base, c'est le, le partage quoi. Donc, euh, si le gars il part dans un délire très orgueilleux de faire son truc et vouloir être le meilleur, bah t'as tout faux. Et ressentement, bon, on retrouve ça dans, dans tous nos textes, comme justement on a. On aborde des thématiques, que ce soit des thématiques assez engagées, euh, au niveau des thématiques et, et du fond des textes. Quoi qu'il arrive, nous au, au niveau des textes, on aime vis aller dans tout un tas de, comment dire, de, de délires différents, mais on pense que voilà, sur un CD, il faut de toute façon avoir vraiment quelque chose à dire pour que ça mérite. Ça, ça mérite de sortir de toute façon. Donc euh, voilà, nous notre but, enfin ce qui nous caractérise principalement c'est le côté engagé, tu vois. Moi, je vais avoir plus de mal avec des gars qui savent rapper, et, euh, mais qui ont rien à dire tu vois, dans le fond. Tu vois ce que je veux dire Il y en a plein des gars qui, voilà, qui, qui posent bien, qui, qui, qui ont une bonne rythmique, etc. mais qui ont absolument rien à dire. Et c'est ça qui me dérange, moi. C'est avant de commencer à vouloir sortir un CD, il faut avoir un petit vécu, si tu veux. Faut, faut avoir quand même pouvoir réfléchir à un tas de choses le temps que ça se concentre et ça met du temps, tu vois. Et euh, voilà, nous voilà, notre but notre principal dans le texte, c'est quand même qu'il y a un message, si tu veux. Alors, ça va pas nous empêcher de délirer sur des sons, tu vois. Parce que ça aussi, c'est chiant ce que je te parlais tout à l'heure, la monotonie dans le rap. C'est-à-dire, de, de, de la piste 1 à la piste 14, ça va être piano-violon et le mec qui se plaint, si tu veux. Donc nous, c'est pas notre délire, on a envie de s'amuser de temps en temps, on est des humains, si tu veux, on a plein de sentiments. Du coup, il y a cet album, il est arrivé, il est arrivé quand bah, Il est arrivé en septembre, septembre 2011, septembre dernier. Donc voilà, ouais, c'est notre premier projet que l'on peut retrouver, euh, donc qui est en vente à 5€, donc qui est disponible à Point Chaud, au magasin Attitude Streetwear et euh, au magasin Undersand pour toutes les personnes qui ne sont pas de Limoges, euh, pour un envoi postal Faut pas hésiter à nous contacter, allez sur le site du groupe c 3 wcheval et euh, dedans il y a une adresse mail, donc envoyez un mail et puis euh, moi j'envoie ça par, par, euh, par courrier postal quoi. Une dernière précision, pour ceux qui n'ont pas de sous, il sera bientôt euh, en téléchargement gratuit. Ouais. Notre but avant tout, c'est que ce soit diffusé. Les projets qui doivent venir, il y a peut-être une ou deux dates déjà de Calais, avec des choses qui vont se passer... Euh, on... ah oui, 17 février, ouais. <rire> donc, concert à Bourganeuf. Donc, il y aura quelques surprises, quelques amis à nous, euh, des rapports comme Authentique, Chino... Peut-être dans le cas, donc, euh, donc voilà, faut venir. C'est qu'à 40, ch... qu 40 des... bandes de l'image. Ouais, voilà. Voilà. plus des gars comme Chino... Donc, euh... Pour ceux qui connaissent anciennement Val de Connexion, impeccable. Ben merci pour toutes ces infos. On espère qu'on va vous retrouver sur euh, la route des scènes et puis dans les bacs des disquaires euh, pour la suite de vos projets. Et puis, et ben, à très bientôt. Ben, merci, merci à toi. Ciao, ciao, merci. Pour finir cette interview, un deuxième extrait de leur nouvel album, Marginal intervenir sur les jeunes marginalisés ou en voie de marginalisation, des marginal marg jeunes en risque de marginalisation, des jeunes en souffrance en plus grand nombre. Tu veux savoir qu'est la musique, c'est tout ce que t'écoutes pas. Chez nous, le train de vie logique ne se place pas. Tu veux boire du ouais, Y a pas moyen, tu passes pas. suis un âge égal au pourcentage de ma boisson qui me glace pas. regarde pas la télé, mais je vois ce qu'elle représente, du whisky à l'été. Car on bloque sur les choses oppressantes. L'humeur, c'est que du sélectif, ma mémoire est sélective. Mon cerveau demande du sky, ça l'active. C'est l'éthique, c'est mon tic, ça m'attire. J'ai pas de gel, mais j'étais vite fixé. Comment peut-on apprécier une mode fixée, lise et fixé, Un mélange de discipline, luxe. Pas suivi les moutons, j'ai préféré danser avec les j'ai qu'un bluson qui moule car je préfère penser avec les fous Les limites en roulant dessous Mon boulot est l'opposé de mes études et mon dodo est souvent sous Encore J'suis de preuve de l'attitude là où il s'épanouit Et je fais jette à 40 de l'attitude qui tasse qu'on c'est Je suis pas un coquille collé aux valeurs envolées Pour les gars qui savent m'épauler, Mon respect ne va pas se toler Je suis marginal Donc mes pieds ne connaissent pas la piste Je suis marginal Donc je ne suis pas raciste Je suis pas un coquille collé aux valeurs envolées <rire> Marginal solidaire mais le noir, Marche, marche, marche, marginale Avec ton et gestes marginaux Accueille les marginaux Marginale, marginale Encore tout marque, Giro, c'est ça, Giro Balance le récital, carte Gateda Saito Les boulards marquent J'accueille les marginaux, anecdotes vaginales et gestes machinaux 2, j'ame un bancal sous la main parentale Le sky m'accompagne mais ce n'est pas rentable Je pique en la temps plein, l'amour j'ai pas le taille Elle A la Saint Valentin, j'ai pas de Valentine hey. J'ai pas peur, j'entends tes boules claquer, craquer Douce de merde et boucaquer, passer le Arraché et une de Kakashi je Pour que le meilleur, c'est ma tactique lumière solide, une soif insatiable Y'a des vers solidaires mais le nôtre est sociable 5, jeunesse, folle et décalée, à peine légale Peine à l'école, décole des quel calme des doigts à chaque de à la défaut, c'est ma défense Serre les fesses, effoncez, passer les offenses Car il a pas de futur, ni derrière dans la paume Je bosse ma négritude car je l'ai pas dans la peau Les moutons de panurge, c'est l'orgie lyricale Mettons un stylo dans la l'anus, ce sera plus original On nique même l'orthographe, c'est nous les marginales Je fais un coup qui collé aux valeurs va leur Marginal Il y a nos vers solitaires mais le nôtre est social. Marginal Avec d'un et gestes machinaux <rire> et les marginaux, on voit du noir un peu souvent, on passe au gris quand ça va mieux Quand t'as le moral à zéro, le mien est déjà à moins 22 Moi je descends un c'est pas d'un putain de Ma mère en avait dans le bien avant d'être enceinte je Suis la barque si t'as envie ou coupe la marque si t'en as marre Faut que tu lises entre les lignes même si je reste dans la marque C'est l'être humain, c'est l'estomac qui sert de paire de couilles Sais-tu pourquoi le goût du KFC te donne la chair de poule Tes mains autour de toi, de l'indolence, on te la pub J'ai pas suivi leur monde, tu la violence à l'état pruse Muricane, kick, shurikan, qu'ils soient pas déçus Finis en you can si tu me sautes dessus deux premières à bord, le rap ne parle que de thunes Mesdames, les majors, j'ai du coeur et peu de cul Résiste au coup MC Goku fusionne en j'ai ta rivale. Sors sur la pluie, sors sa pluie, le sport en carréamea Tant qu'elle nous a quand ton esprit est malléable Je viens parler à tes gars, qu'ils puissent parler la méga Pourquoi stopper la bêta quand tu peux passer à l'extase pas une pipe à l'état, ce sera pire qu'attraper le das pas un con qui connaît, on va Mar Marginale. Marginale. Marginale. Avec <rires> marginales. Marginales. Marginales. La Manette, Avec ton marchinale, je suis marchinale! Bah, tu les musiques actuelles.